Ce que je vais faire, attendre, il faut s'y résigner. Un vagabond haï de ses propres frères ne peut de toute manière espérer retrouver un foyer tel qu'il en a connu. Ne souhaites-tu donc pas rester parmi nous Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Hier, j'irai encore à la recherche d'une lueur aussi ténue fût-elle, je était un éclair, un espoir. Je pense l'avoir trouvé désormais. Mais pour l'heure, il faudra patienter, jusqu'à ce que l'aube se lève à nouveau. L'aube <rire> On croirait entendre les mots d'un certain oracle. Aurait-il trouvé un écho chez toi aussi Y a-t-il besoin de croire pour espérer Il importe peu qu'un miracle ait été annoncé, ou qu'un inconnu, en quête d'un passé aussi obscur que les ténèbres qu'il devra affronter, se lève au moment où le monde sera en danger. Mais un jour, il faudra bien que quelqu'un se dresse à nouveau, le mal, lui, n'attendra pas. Ce mal-là n'attend jamais. N'en avions-nous pas terminé avec ce fléau <rire> Aujourd'hui, je... Je viendrai presque en douter. Sur le royaume plane l'ombre de guerre le souvenir d'un fantôme hante nos terres bras d'une sombre montagne, déjà les fleurs se fanent, la vie s'en éloigne, le vent murmure d'obscureux présages, ternis les feuillage. Je